Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en compagnie de Brigitte, oui. nous allons vous faire vivre une expérience inédite. Brigitte, oui. tu es prête Ah, oh, je suis prête. Alors, comme tu peux le constater ici, j'ai mis sur un verre, oui. un jeu de cartes et devant une, une prédiction, une prédiction. D'accord. Je vais te laisser le choix aujourd'hui, mais vraiment le choix. Oui. Entre 1 enfin de 1 à 52 cartes. Tu vas penser à un chiffre. Allez, vas-y. Nomme-moi un chiffre, n'importe lequel. Je te le donne. Tu le dis à tout le monde devant la caméra. Bah, 14. 14 Oui. Tu ne veux pas changer Euh, non. N'oublie non. pas, j'ai fait une prédiction avant. Oui. D'accord. Alors regarde bien. Oui. Je ne triche pas. 14, hein Oui. D'accord. Je sors le jeu. Regarde bien que je, je ne trafique pas. D'accord Il y a encore une petite une carte de publicité. Voilà. Tu vas prendre le jeu en main. Oui. Et tu vas poser en retournant les cartes une à une jusqu'à la 14. Hein, 1 en une pile. 2, voilà. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14. Tu t'es arrêté à la 14e oui. carte qui correspond exactement, je peux vous le montrer à tout le monde, au 7 de trèfle. D'accord Oui. Si tu, vas, si tu vas un peu plus loin, vas-y, tu peux retourner encore quelques cartes. Est-ce que tu vois qu'il y a. Vas-y, on continue. Est-ce qu'il y a un 7 de trèfle Non. Non. Tu t'es arrêté où tu voulais oui. D'accord, bon, ben c'est bon. Très bien. et eh bien, écoute, tu as dit 7 de trèfle, c'est ça hein Oui. 7 fait. de trèfle. Oui. Je ne triche pas. Non. Tu vas prendre l'enveloppe. Oui. Je vais pas y toucher. Tu vas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et me montrer. Donc, il y a quoi exactement Une euh, carte Il y a une carte. Oui. Non. Le 7 de trèfle. Alors là, franchement, c'est bluffant. Je m'y attendais le pas. Le 7 de trèfle. Ah oh, non, mais c'est incroyable. Tu as choisi le numéro que tu souhaitais. Tout à fait. J'ai pris euh, ça euh, au fond de mes pensées. Voilà. Oh, c'est incroyable. Franchement. Euh... Ben, merci Brigitte. Merci bien. à vous d'avoir regardé. On se donne rendez-vous à la prochaine semaine pour un nouvel effet qui, j'espère, vous plaira. En attendant, travaillez bien. Oui, tu quelque chose à dire Oui, prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, c'est vrai que par les temps qui durent, c'est pas évident, mais les gestes barrières En plus, oui. Eh oui. Allez, gros bisous à tout le monde, à bientôt. Salut. Au revoir.